Il y a des jours où on a envie de rien. D'autres où on a envie de ça, ça et oh oui ça. Et aussi des jours où c'est la folie. Vite, vite, préparer un truc. Sans se prendre la tête, avec quelques ingrédients déjà préparés. Et puis il y a ces jours où on sort tout du frigo et des placards pour hacher, mélanger, mijoter, euh, brûler. Rien ne vous arrête. Quelle que soit l'humeur du jour, chez Deleuze, il y a tout pour cuisiner en mode rapido, à l'aise ou la totale. Parce que vivre sainement, ça commence en cuisinant. Envie d'une salade César en mode La Totale Avec ces promos, c'est tout bon et moins cher. De l'aise, du côté de la vraie vie.